J'espère que vous avez tous magnifiquement bien se retrouve aujourd'hui pour ne lever les compagnie à personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui Les amis on se retrouve sur skill pvp Comme d'habitude les amis Je suis à fond sur skill pvp en ce moment Et comme vous savez j'ai crafté le car J'ai dépensé beaucoup de space en faisant ça Et aujourd'hui je me suis dit mission obtenir du space Donc je viens de tout juste de faire un échange avec quelqu'un Donc j'ai échangé ma fight tax contre 3 PB. Donc euh, voilà et j'ai déjà 4 space et 2 métiers Et donc je crois que je vais essayer de crafter euh, Le casque en space Space, je crois, donc ça nous prend, euh, ça nous prend ça je crois, ça nous prend, non, ça nous prend un de ça, deux de ça, et un de ça maintenant, vu que le craft de space, je sais pas si vous saviez, mais il a changé, mais vous pouvez quand même l'obtenir maintenant dans les euh, random or, donc ça c'est plutôt intéressant, vous pouvez obtenir un space complet euh, dans les random or, donc voilà, on va juste créer ça, et voilà, comme ça on aura, euh, ouais, qu'est-ce qu'il veut créer avec moi, Warrior Peace, pas un YouTuber ça, euh, Warrior Peace, c'est quoi qui veut trade avec moi c'est je vais lui donner un joint. Oh, ok. Je vais lui donner un joint. Ok, ok. Ok, <rire> j'espère que tu meurs du cancer. Bon, on va faire perdre mon temps comme ça. Donc, on va crafter un casque en space. Ce sera notre première pièce de d'effet. Donc, voilà. Oh, ils ont changé. Ils ont mis les effets que ça donnait maintenant. Donc, c'est plutôt cool. Ça nous fait un casque en space. Je vais mettre juste ici le casque en space. Et voilà, les amis. Il nous manque encore 4 euh, space Et puis, le truc sera bon. Qu'est-ce qu'il veut, mec Qu'est-ce qu'il veut, mec? Ok, c'est bon, casse les couilles là, les gens comme lui. Donc, quoi? J'ai 4 points boutique vu que j'ai changé ma fight axe en space contre ma fight axe en space contre 4 PV. Donc, 3 pb, excuse-moi, et j'avais déjà un pb, donc voilà. Je vais essayer de d'échanger contre 4 space, essayer de crafter les bottes. Je vous reprends dès que j'ai trouvé des acheteurs. Ok, je savais pas que des youtubeurs ça pouvait être aussi cancer, regardez ça. Ok. Putain, merde. Dans quel monde on vit. Je vais faire un échange avec euh, euh, Léo, quelque chose. Euh, ok, il prend un screen avec moi, lui. Euh, Léo, il s'appelle Léo59510. Normalement, c'est deux spaces contre deux points boutique, mais je ne le trouve pas. Donc, je vais voir. Il est peut-être ici. Léo... Euh, oh, il va me... Ouais, il veut pas. Il veut me faire un don. Killer 09 jeune homme. Je te donne un joint. Va fumer un bon petit joint, sa mère, mon pote. Ça va te faire du bien. Euh... Ah, oh, ok. Bon, ben, on fait un échange de joints. Hein, pourquoi pas Euh, non, en fait, désolé. Oh, putain, j'ai perdu mon temps, quoi. Bravo. C'est bon, finalement, les amis. Il m'a pas fait perdre mon temps. 2 PB contre 2 euh, Space. Et normalement. Ouais. Oh. ouf. J'ai pensé que je m'étais farnaqué, les gars. Oh là là là là. Dans mon cœur, j'ai paniqué, les amis. Oh là là là là là là là. Et voilà un échange avec Razux euh, pour avoir euh, un autre space. Je dois aller manger, je reviens après. Ok, lui je devais faire un échange avec lui. Mais bon, merci à toi, euh, mon ami Razux. Maintenant il me reste plus qu'à trouver un seul acheteur de space. Ou en plus, un vendeur de space plutôt. Et c'est bon, on a les bottes et le casque, les amis. C'est parti! Oh my god, les gars, je viens de voter. Et regardez ce que j'ai gagné: 3000 fucking piastres. Ça veut dire qu'on est à un total de euh, 6450. Et là, il euh, y a déjà quelqu'un qui a un plastron en space. Ça rigole plus euh, Donc là, on va pouvoir, selon mes calculs mathématiques Nous allons pouvoir acheter euh, 4 pépites de space ok Donc, pépites Donc euh, C'est cher à 1000$ Mais bon, j'ai pas le choix, pépites hey, Oh, fuck, ça fait cher oh. Ça fait cher, pépites Il y en a plus de space Il y en a encore de space Non, hey, il y en a plus de space Donc je vais acheter euh, une pépite comme ça Pépite euh, deux comme ça, ok. Voilà les amis. Donc on est plutôt chanceux, mais on continue. Let's go. Okay, j'ai acheté une autre pipite à 1000. Là j'essaie d'avoir deux pipites à mettre euh, contre lui. Euh, euh, non, Lucas, c'est quoi C'est Lucas quelque chose là Lucas quoi 67 euh, Non, 1200, euh, 1000 HDV. J'espère je qu'il va les mettre. C'est quoi ça Là euh, il y en a deux autres ici, mais putain, 1100 quoi, c'est cher. Oh, 700, nice, ok, c'est bon, nickel. On a un space en plus, ça fait super, ça fait 6. Il va nous en manquer encore un autre, nickel. Je vais essayer de voir si l'autre il veut mettre ses pépites. Il y a un autre pépite ici, mais j'ai la flemme de l'acheter euh, parce que là j'ai plus vraiment besoin de pépites en fait. J'ai juste besoin des pépites à en mété euh, parce que en fait j'en ai 10, mais ça m'en prend 3 autres en fait. Ça en prend autres. Moi j'ai une pépite. Euh, pépite de mété Il y en a une ici, je vais la prendre Voilà, c'est un bon marché Et j'espère que le gars va les mettre à 1000 Il a dit quoi Je ne les vends pas alors J'attends d'avoir une mété, ok Ben, vend les pas alors, pépites Voilà, un autre ouais. Vous n'avez pas assez d'argent pour cet item Quoi Non Merde alors Merde, j'ai... 9 ça fait ça, je vais crafter une mété. Il va manquer deux pépites pour crafter euh, Un autre space, et on aura enfin Je dis bien enfin, les jambières Ou le plastron, je sais pas ce qu'on va faire Mais on y est presque les amis Ok, j'ai encore vendu quelques petits items Les amis, et j'ai aussi reçu une pépite dans des Rennes de mort, comme vous pouvez voir j'ai trouvé des randoms de mort J'ai reçu des pépites, j'ai reçu aussi ça ici euh, les minerais. mais j'ai reçu une pépite en mété. Donc là il me manque seulement, oh il y a un coffre caché Il me manque seulement une euh, pépite De mété. donc on va faire HDV deux pépites pour 1400, tu sais quoi, je vais les prendre, c'était l'autre gars d'avant qui les voulait, donc ça, ça fait 4, voilà, euh, un titan en plus, ça nous prend ça et ça, on va faire ça, voilà, ensuite on va aller prendre les points, oups, désolé, voilà, et ça va nous faire un 7 space les amis, ça va être plutôt cool, cool, cool, je suis content vraiment parce qu'on a bien avancé aujourd'hui. Même s'il y a des séquences que vous avez vues en live, on a quand même vachement bien avancé. Euh, ça fait toujours plaisir euh, quand c'est comme ça. Donc un septième space. Et là, on va crafter ce qu'on appelle le. Euh, c'est bon, je suis déçu, Je vais où maintenant? Euh, attends, un instant, jeune homme. Le pantalon en space. C'est réussi. Let's go. Il ne nous reste plus que le plastron. Et on est le tour est joué. J'ai aussi acheté 6 pièces de spawner pour faire un spawner à squelettons. Je vais vous montrer pourquoi, mes amis. Vous allez voir très bientôt pourquoi. Mais dites-vous que c'est plutôt intéressant bon, on va aller déposer tout ce qu'on a ici maintenant, il euh, y a un coffre caché aussi je vais essayer peut-être d'y aller euh, je vais demander à mes copains s'ils vont, donc on va aller dans le coeur on va voir, il euh, n'y a aucun point à récupérer parce que bien entendu il y a toujours quelqu'un qui les récupère avant moi, on est rendu avec combien de points on a la 5ème faction on est rentré à 3000, et le classement ça a l'air de quoi? Euh, nos no fake nous ont dépassé, nous on a dépassé de fou la communauté, je crois qu'on a ouais, on a quand même vachement de points d'avance sur eux maintenant. Mais là il faut vraiment rattraper la no fake. Donc la no fake eux ils ont... Ouais, ils ont beaucoup de points euh, mais ils ont aussi énormément de euh, PvP players je crois dans leur faction si je me trompe pas. Euh, non ils sont pas morts tant que ça en fait. Ouais ils sont pas si morts que ça donc euh, ça ça va être un peu difficile mais bon. On verra, on verra ce qui arrivera les amis. Je vous en dis pas plus. Euh, C'est Icons. Je vous aime et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour compléter ce Full Space. Ciao, ciao